Euh, Peut-être que euh, le fait que je n'ai pas lancé euh, la chronologie euh, en fond, ça peut aider aussi pour pouvoir euh, signifier qu'on est en train de faire une chronologie des femmes artistes. Ah, Est-ce que, est que tu veux expliquer ce qu'on fait ici euh, à la base Oui, alors d'habitude on sait l'introduction, mais là il y, y a eu euh, un chamboulement. Mmh. Euh, chronologie des femmes artistes, le jeudi soir, on se retrouve comme tous les jeudis soirs, on est à l'épisode 26 voilà wow. épisode 26 de la saison 2 et euh, et bien sûr on continue à vous pré présenter pardon excusez-moi attendez je vais je fais un truc oui. voilà euh, présenter des parcours euh, de femmes artistes qui ont évolué euh, depuis euh, avant Jésus-Christ euh, jusqu'à euh, 1982 et euh, on parcourt les pages Wikipédia on lit les biographies on vous fait euh, connaître, euh, connaître un parcours, et, euh, et voilà, et on découvre les œuvres, bien sûr, et on cherche euh, notre fameuse date de première monstration, qui est la date que nous allons mettre dans la frise. Donc, euh, frise euh, chronologique, bien sûr. Euh, D'où chronologie des femmes artistes. Voilà. voilà. Donc... C'était court aujourd'hui, hein, je, je la fais court. Y a, euh... y a, de toute façon là dans le titre j'ai mis justement les, les, les, les commandes aujourd'hui mmh. pour pouvoir que si jamais il y a un, un, un raid au moins tout le monde peut savoir. D'accord. Euh, hein. Oui ça ne nous rajeunit pas et, euh, et bon dalle de, de, de, de riz et, et, et peut-être autre chose. Là, du coup, ouais. Dalle de lentilles, un dalle d'épinards, dalle de carottes, ouais. un dalle de potimarron. Il y a plein de dalles qu'on peut faire. Avec des produits français. Enfin, oui. Euh, des biais Nous avons des biais Oui, nous avons des biais. Euh, biais, euh, biais numéro 1. Euh, on est sur le World Wide Web de la France. Euh, donc nos recherches, elles sont biaisées par la France. Euh, le, et la vision euh, franco-centrée, euro-centrée. occidentale centrée, euro -centrée euh, euro -occidental euh... Comment ça, un dalle de... Bah, bien sûr, un dalle de tout ce que tu veux, tu fais la même base, mais tu changes le... les lentilles par autre chose. Lentilles, lentilles corail, euh... pois chiches, euh... euh... et moult plaisir. Euh... <coughs> ouais, donc les biais, pardon. donc Après, il y avait la date, c'est la question de la date que j'ai déjà évoquée, la question de passer par des pages wikipédia donc euh, avoir un premier euh, une première relation avec le parcours de l'artiste qui peut être très sourcé comme pas du tout sourcé euh, et puis quoi Mais, tout écrire hein. ah ouais pardon c'est devant ma tête et le dernier c'est qu'on vous parle de pratiques visuelles donc des choses qu'on peut euh, vous transmettre par l'image. Euh, mmh. L'image pas en mouvement, euh... car on est sur Twitch, car on est sur Twitch et qu'on a que deux heures. Voilà, et donc bah, le reste jeudi déjà. Voilà, et du coup, il euh, y a plusieurs outils actuels euh, de, de, de terrasse. Bah, ouais. Il faut rentrer la terrasse dans la casserole, mais why not? Hein ouais. Et, euh, et du coup, euh, le, le truc, c'est qu'on a plusieurs outils. Nous, on a là une frise qui est visuelle là derrière, mais que peut-être à un moment, on va réussir à faire quelque chose avec pour vous la transmettre. Mais d'abord, en attendant, vous avez le Framapad qui vous donne accès à la liste complète, actualisée, en live, de ma part. Euh, euh, pendant la lecture et tout ça, etc où il y a déjà toutes les, tous les noms d'artistes, euh, le lien direct vers le youtube qui est ar les archives de, euh, des, des chronologies euh, et ensuite dans la description vous avez les, les liens directs de ce qu'on a déjà vu dans, dans, dans chronologie les anciens par exemple euh, pour wikipédia et, euh, et quoi d'autre euh, bah, le nombre parce que oui on est à 26 épisodes oui. Et je crois qu'on avait fini à 30 l'année dernière. Ouais, on est loin là. <rire> euh, j'ai calculé, tu veux savoir le à quel, à quel... auquel on s'arrête nous Oui. 39. 39, d'accord. Bon, il en reste pas beaucoup alors. Hein. Donc, apparemment, oui, Donc euh, j'ai calculé pour fin mai, euh, je crois. Ou début mai, je sais plus. Enfin, fin de l'année la... scolaire, quoi. Ah, oh, tu finis en baie toi, l'année le... <rire> le... scolaire je sais pas, je, je, je sais plus. En juin, fin juin. J'ai calculé euh, dans la semaine, mais je suis fatigué, donc euh, ça se voit plus, dans mon cerveau, en tout je cas. Je comprends, je comprends. Euh, je n'ai plus euh, les, les chiffres en tête, comme on dit. Euh, mais en tout cas, euh, oui, on, on va aller vers 30, max. Euh, on sera pas jusqu'à 40, je pense. Euh, voilà. Dans le frame il y a ça, en tout cas. Et si vous avez besoin, il y a bien sûr la chaîne YouTube, hein, mais si vous avez besoin d'aller directement sur YouTube pour aller voir les anciens, parce que en fait vous trouvez que celui-ci et cet épisode est très chiant. Euh, <rire> parce qu'on est fatigué. Parce euh, qu'on est pas fatigué toutes les semaines. Non en ce moment c'est juste infernal. <rire> <rire> Donc, depuis janvier, je sais pas ce qu'il y a. Mais je crois que c'est le froid. De mal en pis, comme ouais. nous dit comme on dit. Euh, donc, du coup, l'idée, c'est que, voilà, sur, euh, sur YouTube, il y, euh, y a déjà les anciens. Il y a la première saison, si vous voulez avoir la première saison, où il y a 33 épisodes et quelques, dont un hors-série, euh, qui est pas euh, totalement fini, d'ailleurs, d'archiver. Euh, j'ai peut-être trouvé un, une technique, du coup, pour pouvoir faire des sous-titres, que j'ai balancé dans le Discord, si vous voulez aller voir dans le Discord. Parce que les, la technique des, des sous-titres, pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir avoir le temps, pour pouvoir, euh, voilà... C'est compliqué. Euh, du coup, c'est dans le Discord et c'est aussi pour pouvoir qu'on puisse balancer des informations comme euh, euh, des, co des colloques euh, <rire> autres euh, et, euh, et non trouver et euh, les bêtises qu'on clip Il y a quoi d des boîtes à outils pour, euh, si vous voulez, euh, twitcher. Ouais, il y a plein de choses. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je rajoute pas suffisamment de choses dans la, dans la, dans la semaine, mais... Dites-le moi bien sûr, petite mutinerie dans le Discord, de temps en temps ça peut aider. Euh... Yannina aussi. Yanina aujourd'hui qui est présente, euh, qui a, a l'impression qu'on prend euh, sa place euh, en tant que streameuse, ce qui est le cas. <rire> euh, streameuse du, le du quotidien, elle ouais. Elle stream beaucoup d'heures par, euh, par ouais, semaine, bien sûr. Beaucoup de just euh, chatting. Beaucoup de just, chatting, hein beaucoup. <rire> beaucoup de just euh, sitting, même. Ouais, et de, <rire> beaucoup de cooking aussi. Euh, ou de, ou euh, chilling, plutôt. De chilling. Voilà, donc ouais. euh, nous, on va faire la chronologie. J'ai déjà plus ou moins préparé, parce qu'on a une liste de l'année dernière qui est toujours active, euh, de plus de 90 personnes que nous ah n'avons oui, pas encore découvert. En on a rajouté en plus. Donc ça veut dire qu'on est à 98, 99 Again Alors oh, qu'on a... on en avait enlevé Alors qu'on en avait enlevé 4 la semaine dernière Oui parce que sinon on va faire un Chronologie future 3 Et ça va être pareil tu vois Si on veut pas l'augmenter Oui non mais voilà là, là on va rester dans le même dossier parce qu'il faut arrêter de déconner euh, Je vous montre du coup les favoris Voilà C'est dans Chronologie future 2 Nous sommes actuellement à je ne sais pas combien Mais ça fait un tas moi, je crois que tu avais vu en, en mettant euh, ouvrir l'onglet ou je sais pas quoi euh, la semaine dernière. Euh, je sais plus a... Donc, ça veut dire que c'est le maximum, voire plus. Ah, mince. Oui, parce que j'ai réfléchi, mais en fait, c'est ça. <rire> en fait, il y en a 250. Voilà, donc euh, on commence tranquillement. Je pense que c'est bien. Euh, j'ai ouvert du coup euh, Frances McDonald. Très bien. Je vais vérifier dans le Framapad que nous ne l'avons pas faite. Je pense qu'on ne l'a pas faite, euh, sachant qu'elle est dans le, les onglets encore, mais c'est surtout que euh, je ne me rappelle pas de son nom. Mm -hmm. Si tu as une... Ah, c'est elle fait partie du groupe The Four. Du coup, là, non, euh, elle ne fait pas partie du groupe. Euh, tu peux commencer. Très bien. Donc, je vais baisser peut-être le son. Non, c'est moi qui l'ai fort. Oui, c'est vrai. Première artiste de ce soir... Frances MacDonald, euh, qui est née le 24 août 1773 à Kids Grove et décédée le 12 décembre 1921 à Glasgow. C'est une artiste écossaise dont l'œuvre originale contribua à définir le Glasgow style durant les années 1890. Elle est membre du groupe d'artistes The Four. Alors, The Four, euh, tu peux rappeler ce que c'est sais, sais. C'est euh, groupe d'artistes de Glasgow, parmi les plus connus dans le cercle plus large de l'école de Glasgow, euh, C'est un groupe. Euh. Donc début avec sa sœur Margaret, mais parce que du coup, Margaret, on l'avait vu Margaret, c'est possible. Margaret MacDonald Macintosh Oui, Margaret Macintosh, on l'avait vu. Ok, donc c'est comme ça qu'on a trouvé. Euh, Frances MacDonald est la sœur cadette de euh, Margaret MacDonald Macintosh, également artiste. Née à Kidsgrove dans le Stanf Staffordshire. Elle emménagea à Glasgow avec sa famille en 1890. En 1891, les deux sœurs fréquentent les classes de peinture de la Glasgow School of Art, où elles firent la rencontre de l'architecte Charles-René Mackintosh et de l'artiste euh, James Herbert McNair. Frances épousa McNair, tandis que sa sœur Margaret épousait euh, Mackintosh. Les deux couples formèrent le groupe appelé The Four, voilà, mais on nous explique du coup. Tous étaient membres du mouvement de la Glasgow School, regroupant artistes et designers, dont Charles Rennie Macintosh était le leader. En 1894, la première présentation de leur travail avant-gardiste retint l'attention du public et fit accéder, de fort à la notoriété. Vers le milieu des années 1890, les deux sœurs quittèrent l'école pour ouvrir un studio indépendant en centre-ville. Elles travaillèrent sur des graphismes, des créations de textiles, des illustrations de livres et, du de et le travail du métal, et développèrent un style influencé par le mysticisme, le symbolisme et l'imagerie celtique. Frances produit également un large éventail d'autres œuvres artistiques, comprenant la broderie, le gesso et l'aquarelle. Tout comme sa sœur, elle est influencée par les travaux de William Blake et d'Aubrey Birdsley. Burtle ça doit être une ouais, graveur, illustratrice. Illustrateur. Non mais c'est un garçon. Oui. J'ai lu, lu euh, au féminin. Dont on retrouve la marque dans son utilisation de formes allongées et d'éléments linéaires. Les sœurs McDonald's exposèrent à Londres, Liverpool et Venise. Elles deviennent également membres des Glasgow Girls. Un, un autre groupe issu de la Glasgow School et composé de femmes artistes et designers. Est-ce qu'on est qu clique sur Glasgow School, Glasgow Girl, pardon Non Glasgow Girl Oui. Ok. Et là, ça en, on vient d'en ouvrir une, une cinquantaine, <rire> je, je... Mariage. Alors, mariage et émancipation, donc elle va que épouser... que c'est intéressant, c'est ça Oui, parce qu'il y a un truc après... Euh... Ouais. Euh, donc, le 14 juin euh, 1899, Frances épousa McNair et le rejoignit à Liverpool où il enseignait à l'école d'architecture et d'art appliqué. Le couple produisit des aquarelles et du design d'intérieur, notamment l'aménagement de leur appartement au Oxford Street euh, 54. Fif... Oui, ça. Ouais, 54. Ils exposèrent une salle d'écriture pour femmes en 1902 à la première exposition internationale d'art décoratif moderne de Turin en Italie. Française commença alors à enseigner à son tour et en parallèle commença à créer des bijoux, des émaux et des textiles. Le coup plus tard Sylvan, né le 18 juin 1900. Donc là, on sait qu'elle a une exposition en 1902, euh, mais il euh, y a l'ouverture de son studio indépendant avec sa sœur, ou de, ce qui peut qui peut être considéré comme un moment de visibilité. Mais oui. oui. Alors déclin. Au début des années 1900. Le couple exposa à Liverpool, à Londres, à Vienne et à Dresde. La fermeture de l'école d'architecture de Liverpool en 1905 et la faillite de la famille de McNair donnent un coup d'arrêt à sa carrière. Dès 1907, Frances donna régulièrement des cours à la Glasgow School of Art. Le couple retourna à Glasgow en 1909. Durant les années qui suivirent, Frances peignit une série d'aquarelles symbolistes sur, les thèmes, sur des thèmes auxquels sont confrontées les femmes, comme le mariage et la maternité. Ses expositions ne rencontrent hélas pas le succès escompté et elle arrêta de présenter ses œuvres au public à partir de 1912. En 1913, le couple MacNair part pour le Canada mais revient en Écosse dès 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Frances décéda à Glasgow en décembre 1921 à l'âge de 48 ans. Son fils Sylvain émigra à la fin du siècle en Rhodésie. Les réalisations de Frances sont moins connues que celles de sa sœur, notamment à cause de son départ de Glasgow, mais également parce que son mari détruisit beaucoup de ses œuvres à sa mort. Bah c'est sympa Les œuvres euh, des deux sœurs furent également largement éclipsées par celles de Charles-Renny Mackintosh. La plupart des œuvres de Frances MacDonald se trouvent aujourd'hui au Hunterian Museum and Art Gallery à Glasgow et à la Walker Art Gallery de Liverpool. Euh, voilà. C'est sympa, le, le mari qui détruit les œuvres quand elle est morte. Ouais, euh, ça, ça C'est le contre-postérité euh, de, de, de, que les, les femmes, femmes elles essaient de faire... Euh... Pour les, les femmes artistes, ouais. Les ouais sur... Elles font continuer le travail au-delà de... Au-delà au de mort. la mort. et lui, bah, il dit, euh, non, non, moi, je veux tout détruire. Je m'en balèque. Allez. Donc, du coup, tu disais, le, la date de... sa euh, sert à la présentation de leur travail. Bah, c'est ça, 1894, c'est très bien. Ah bah oui. J'avais pas lu. oui j'avais pas lu, 1894, ouais. Ok, on peut regarder un peu les œuvres Oui. Design floral. Une, fa... une femme dans une fleur qui tient une fleur. Design floral. Un paradoxe. Ah ça moi je... T'as fait... ah, du mal avec... Ça peu peur, euh... ouais. Des trucs symbolistes. Hein, en fait c'est ouais, ça, ouais. c'est un mélange entre le... Bon, religieux et les, les contes... Euh... Le religieux et l'art and craft, en fait, parce c'est un peu... Ça. Ouais, puis aussi un peu de mysticisme... Euh... Ouais, c'est un peu du traditionnalisme, du retour un ouais, peu à un, ouais, un truc, tu vois, genre celtique, un peu, tu vois. Parce que c'est un peu ça, c'est l'idée ouais. des fées... Euh, des... Avec un peu les fleurs à nouveaux. Euh... Des esprits de la forêt. Oui, voilà. Le choix. Mm. Donc ça, j'imagine que ça, c'est une bague, genre... Parce qu'ils ont tous oh oui. les deux la main au même endroit. Femme debout derrière le soleil. Mm -hmm. Il y a, a, a, a quelqu'un couché aussi hein, sur le soleil. Une sorte de pharaon. <rire> Alors, non, c'est pas vraiment un pharaon. Si, ils ont les coiffes un peu, on dirait. Celui à gauche non, aussi. Non, mais ils ont tous la même coiffe. Ah ouais. Tout le monde a la même coiffe. Printemps. Ouais, ça, c'est les allégories. C'est ça en fait que euh, les allégories du mmh. printemps, euh, c'est l'idée de, de l'allégorie ouais. La princesse endormie... Ah oui c'est celle dans l'eau, peut-être non euh, Non je c'est de... dans le ouais. Sens, ouais. Oui. Euh... Bon, ça c'est clairement art nouveau, hein. art déco C'est un peu la même chose, la seule, en fait le truc c'est que euh, la seule différence c'est qu'en Angleterre c'était Art and Craft le euh, oh, D'accord Ouf, ouais. Ah bah il y a toutes les expos qu'elle a fait Bah ouais mais je crois que ça commence en 1894. Ouais. ouais. Donc là vous avez la liste de toutes les expositions si vous avez envie de tout lire. Nous, on va pas tout lire. As, la, la troisième, la biennale de Venise, elle a commencé aussitôt. 1899. Ah, super faux. La troisième biennale, ça veut dire euh, la, pro la deuxième c'était 97 et la première c'était 1895. C'est ouf. Alors après, là, c'est celle qu'on voit. Hein ouais. ouais. Mmh -hmm. Ok. Notez référence, voilà, voilà. Est-ce que tu veux voir d'autres œuvres Parce que je pense qu'on a déjà vu un petit wow. peu. Il y a celle-ci aussi. C'est la même que tout à l'heure. <rire> c'est pas exactement la même. Là, c'est Princesse sont avec un enfant qui est sur son ventre. Mmh. Girls in a tree. Ils ont des arbres particuliers. Ouais. Des arbres un peu comme la maison du Marsupilami. Tu as beaucoup de, de rêves Marsupilami en ce moment, non, non j'adorais quand j'étais petite la maison du Marsupilami. Elle me faisait, oui, elle me faisait trop c'est c'est un rêve. C'est un <rire> rêve que je comprends. Je, je trouve le, le rapport confortable du rêve, je le valide. <rire> c'est ça. Comprends. Pourtant, c'était plein de plumes, donc euh, quand tu es allergique aux plumes, ça doit pas être tout. Ouais. C'est pas, pas incroyable. Non. Mais. Euh... Mais ouais, ouais, euh, je comprends le rêve. Allez, 1894. Ah oh bon, on est déjà sur 1800. En dessous Déjà, de toute façon, c'est la ligne. Euh, le... Ouais. Avec Suzanne Valandon. Ça, Valandon ou... oui. Valadon. Valadon Suzanne Valadon C'est pas Salandon C'est pas Valandon <rire> C'est toute la même on, personne. On commence à avoir des fautes dans les noms. <rire> Attends, non, je regarde. Plus. Tu regardes dans le format, hein non, je regarde dans internet. Suzanne. Va. Valadon. Non, c'est ça. Suzanne, ouais, je crois qu'on l'a a du coup mal, mal prononcé pendant tout le moment. J'ai l'impression. Mais non, mais je crois que Valandon, ça existe aussi. Attends, je regarde. Non. <rire> non, non, c'est Valadon. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Le Franchement, tu sais, elle est jolie la, la frise quand même. Ça, ça, ça donne euh... envie. C'est beau, <rire> c'est beau. Dire qu'on a fait ça pendant deux ans. Bon, bah, on n'est ouais. pas encore à deux ans. Mais euh, ouais, au moins un an et demi. Euh, bon, je propose qu'on continue. Ouais, il faut juste enlève le. Ouais, voilà. Comme ça, elle, elle est plus. <rire> oui. Alors ça c'est ce qu'on a school, Alors du coup, est-ce qu'il y a des... Bah, c'est bizarre, c'était pas Glasgow ah. Girls ce que t'as ouvert Si si, les Glasgow Girls elles sont là. Mais on a dû en faire plein, parce que les, les femmes... Euh... Ouais mais il y en a plein qu'on n'a pas je crois. Dans ce que j'ai vu là, j'en ai vu quelques-unes. Jessie Marion King on l'a. on la. Oui. En fait on a peut-être toutes celles qui sont en bleu, hein. <rire> ah, mm -hmm. faudrait... Mais là il y a la version anglaise, tu vois, par exemple. Bon, je, la, je le mets dans euh, le groupe, parce qu'on a un onglet groupe, de toute façon. C'est ça. C'est la pioche, euh... c'est la pioche, onglet groupe. qu'on n'aura plus, euh, plus de cartes. C'est ça. Ce qui est... Euh, un, peu <rire> un peu probable. Un peu compliqué. Euh, alors, Ethel Reed. J'apprécie la photo. Euh... Ouais, un beau portrait pour... Euh... Un peu dur à détourer au niveau du chapeau, mais... Non, mais... J'apprécie le portrait. Euh, bah tu commences quand tu peux hein. Ouais, et d'ailleurs il y a écrit... Euh... Ah bah non mais c'est bon. Alors, Ethel Reed, née le 13 mars 1874 à Newburyport, dans le Massachusetts. Euh... Elle est morte en 1912 à Londres et c'est une artiste américaine, graveuse, illustratrice, designer et affichiste l'une des premières femmes graphistes de son temps à avoir eu avec sa compatriote Alice Russell Glenny une stature internationale. Donc on ne la connaît pas Alice Russell je crois. Non, affichiste américaine. Ah mais elle est juste après, donc c'est très bien. On a, on a, ah, euh... bah voilà. Parce Je n'avais pas la page Wikipédia. Eh ben parfait. Euh, du coup c'est ça, on va faire des graphistes. Euh... Je fais... Non mais je fais le petit topode pour euh, Frama. Je <rire> n'ai euh, pas fait la description, je vais la faire. J'ai mis le lien en plus parce que voilà, Nick. Et euh... et voilà, donc la fin. T'as besoin que je descende dans Non, mais j'attendais que aies fini, euh, que t'aies avancé. Bah, Ça dis me perturbe de, de voir le chat aussi calme. Ah, mais non, mais faut, faut reprendre l'habitude, hein, rappelle-toi l'année dernière. Ça, c'est notre... C'est grâce à Twitch, grâce à Jeff Bezos, bien entendu. Ouais. C'est la, la, la norme. Oui, c'est Rappelle-toi. Euh... hop. Alors sa biographie donc c'est la fille d'Edgar Eugene Reed je brode. <rire> okay. C'est la fille d'Edgar en mangeant en, tout en mangeant ouais, C'est euh, c'est compliqué hein. Non mais peut-être qu'il peut-être qu'il y a un bro, un bro un, une bro tu un peux broder ton dalle. Ah ouais. Tu vois Et ça t'évite de, de payer tu vois la nourriture. Ouais, j'avoue. Peut-être que ça t'enlève un peu le tu vois. Ah il n'y a pas le lien. Trop bizarre. Pendant que c'est cuit. Ah okay. ouais. Parce qu'on peut faire euh, du tricot avec des spaghettis, par exemple. Donc, au final, euh, ouais, non. non. Donc. Euh, fille d'Edgar Eugène Reed, Ethel Reed se retrouve dans son, sans son père euh, pardon, à l'adolescence et doit travailler très jeune pour faire vivre sa mère. Il déménage à Boston en 1890. Là, elle entre à la Cowles Art School. Euh, l'un des plus importants établissements d'enseignement artistique de la ville et fréquente l'atelier de miniaturiste de la miniaturiste Laura Combe Hills 1859-1852 alors c'est bizarre ça parce que elle peut pas être née en 1859 et morte en 1852 aïe ah, aïe aïe la blague QR. est-elle ride en effet mes uh -huh. il paraît que c'est trop calme c'est à cause de toi bah oui. Non mais continue ton, ta brodure, euh, t'inquiète. Ta brodure. <rire> ta brodition, quoi. Ta brode... Non, je vais pas forcer. ça. Euh... Donc, euh, bla, bla, bla Laura Combe Hill qui fit euh, d'elle un portrait à la mine de plomb. Euh... J'ai pris le nom. Ouais. Dès ah. 1894, ses travaux sont remarqués et publiés par The Boston Herald. Herald, donc 1894 à nouveau comme tête. non. Encore? The Boston, ouais. the Boston ouais. Illustrated, ou The Boston Daily Globe. Globe. Globe. La dernière souderie. <rire> c'est est... bien, c'est parce qu'on n'a pas du tout le terme en fait. Broderie en fait, non Je sais même pas bah comment oui. on dit quand on... Quand tu brodes, tu fais de la broderie ah Ouais, c'est ça, mais tu... tu, tu, tu... oui, c'est bah pas oui. logique. Hein. Fatigue. La fatigue est dure. Ouais. Elle est embauchée par l'éditeur Lanson Wolf Co., installée entre Boston et New York, et compose pour lui près d'une dizaine d'affiches promotionnelles en héliotypie. Qu'est-ce que c'est l'héliotypie, monsieur Mais qu'est-ce que l'héliotypie euh, Ah, c'est l'héliogravure, euh, du coup. Les... Ah oui, d'accord. Ou c'est la gravure sur du cuivre, et après, tu fais. Euh, c'est ça. Procédé d'impression particulièrement euh, adapté au, au très long tirage. Où, alors, je vais vous le lire parce que c'est. Euh, adapté au très long tirage ou de haute qualité de reproduction est exigé l'héliogravure est aussi un procédé an ancien et de très haute qualité et rareté pour les titres photographiques d'art, procédé appelé aussi héliogravure au grain, euh, répertorié bon ok, euh, dessin par le soleil le prénom nom, nom, quoi le premier nom donné au procédé son invention Nicephornips ses pre premiers essais nécessitant une longue exposition au soleil devant la difficulté à transposer les images obtenues sur papier, il travaille sur une méthode de gravure à partir de prises de vue donc c'est-à-dire, oui voilà, qui perfectionné sera rebaptisé l'héliogravure avant d'être utilisé pour les grands tirages. L'héliogravure a été le procédé de la qualité couleur avec l'impression de livres d'art et de cartes postales sur machine à plaque. Dans les années 50-60, le tirage pourront être de l'ordre de 500 à 300. Mmh. La trame originale, carré, n'étant plus visible avec la superposition de trois couleurs de base, le noir étant un peu plus destiné à souligner l'image ou pour les textes. Peut-être que ça vient de là, le RVP Je sais pas. Bah en a trois. Couleur. La gravure des cylindres à l'acide perdura, je crois pas, hein, mais perdura jusqu'en 1994, Donc à l'acide, sur euh, cylindre métallique, il hein, faut préciser, c'est pour ça que c'est à l'acide. Elle sera alors euh, complètement re remplacée par la gravure mécanique au diamant. Euh, illustration, euh, voilà, c'est ça apparemment, qui euh, utilise la trame de l'offset. Donc l'offset, c'est euh, le pochoir de, euh, de ce que vous voulez imprimer, ce qui donne des points de gravure de profondeur et de surface variables. Il y a deux points ici. Euh, ça c'est bien aussi pour un, pour un sujet d'impression. Voilà, voilà. Bon, vous avez un peu compris du coup euh, là, Ils disent que c'est une gravure à taille douce, donc du coup c'est une gravure en... En taille douce. J'allais dire en mont-valée, tu sais. En vallée En creux Creux, voilà, merci. Je cherchais le terme, mais euh, voilà. il faut pas chercher ce soir, hein. je pense. qu'il faut dire, euh, et ça donne à peu près ce genre de petits détails. Donc, en fait, euh, c'est surtout au niveau euh, bon. Là, c'est pixelisé, mais en fait, le le euh, c'est très fin en fait, euh, comme euh, okay. comme truc. Voilà, voilà, d'accord. Donc, euh, donc voilà, euh, elle compose donc pour lui, pour son éditeur, près d'une dizaine d'affiches promotionnelles en héliotypie. Des couvertures de livres et de nombreuses vignettes hors texte d'une remarquable facture inspirée par l'Art Craft qui essaimait depuis Londres, puis par Chicago et Boston. Elle compose des illustrations pour des périodiques destinés à la jeunesse comme Saint Nicolas, an illustrated magazine for young folk, ainsi que pour deux magazines de Philadelphie, The Penny Magazine et Footlights. Sa suite de gravures pour In Childhood's Country, de Louise Chandler-Moulton, euh, fait partie de ses plus belles réalisations. Elle devient l'assistante d'un peintre bostonien en vue, qui s'appelle Philip Leslie Hale, le fils de l'historien Edward Everett Hale, mais quitte son atelier au cours de l'été 1897 pour visiter l'Europe en compagnie de sa mère. Finalement, elle décide de s'installer à Londres, et elle a trouvé une place d'illustratrice au Yellow Book, une revue fondée par Aubrey euh, Birdsley Burs, et John Lane, au moins jusqu'en mai 1897. Elle fait la couverture de janvier. Par la suite, elle est publiée par The Sketch en avril 1998 et le magazine satirique The Punch. Elle revient sans doute vivre à Boston puisqu'elle fournit ensuite des illustrations à l'éditeur Copeland and Day, fondé et dirigé par le photographe pictorialiste Fred Holland Day. Euh, puis à différents journaux comme The New Illustrated Magazine, mais rien n'est sûr. Son biographe, le critique William S. Peterson, a mené une enquête très fournie en 2013 pour essayer de retracer le parcours fulgurant de cet artiste qui semble s'éclipser peu avant 1900. Souffrant d'alcoolisme, elle meurt en 1912 dans son sommeil. Aïe, aïe, aïe... Deux de ses affiches ont été reproduites par Jules Chéret dans le recueil périodique Les Maîtres de l'Affiche. À savoir The Quest of the Golden Girl et Miss Traumera... Traumeraille. Traumeraille. Il existe deux célèbres séries de portraits photographiques représentant Ethel, l'une par Frances Benja Benjamin Johnston, Johnston l'une des, euh, des premières grandes photographes américaines, l'autre par Fred Holland Day. Donc là, on a euh, la liste de ses affiches publicitaires. Avec les différentes éditions, voilà. 1994 ça, ça on avait vu. Oui. Euh, elle s'éclipsait à une tombe, c'est ça Alors, attends, je vois plus la blague. Parce que là, on a un petit décalage, je crois. Semble oui, ça, de... Elle semble s'éclipser. Oui, c'est ça, c'est parce qu'elle s'est éclipsée. Oui, voilà. D'accord. Donc là, c'est pour In Childhood Country. Qu'est-ce que c'est que cette pub C'est un truc pour les enfants, In Childhood Country. Mm. En fait, c'est repeint après, je pense. C'est rajouté en plus, non Je sais pas. Je veux qu'on regarde un peu plus du coup d'œuvre. Ouais. Parce qu'on a, a la date, je vais enlever juste. Après, ce... elle est pas photographe en soi. Hein, donc, non, euh, mais... ça, c'était une... indécente, c'est une gravure. Oui, mais c'est elle la photographe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, le truc que tu as vu, tu as dit oui. c'est repeint. Oui, mais c'est repeint dessus parce que regarde, il y a, a peut-être une gravure avant, ah ouais. mais il y a, a c'est repeint après. Ah ouais. quand, je, quand je dis ça, c'est parce que a, les couches, elles sont plus. Comment dire Il y, y a des traits fins, mais euh, le, les, les, les, les, cou les couleurs, c'est des aplats. Mmh. Donc Et puis si il... le noir, il est fait après le jaune. Ouais, ouais ça, ça a l'air d'être ça aussi. Ok, du coup, je voulais vérifier quoi déjà Euh. Oh ouais. Ah non pas Over, sur Google, enfin, sur... Google peut-être. Ouais. Je suis désolé, j'ai un peu mal au dos, donc si vous me voyez m'étirer, c'est normal. Oui oui, non mais on va pas te juger, hein. je m'étire tout le temps, t'inquiète. Euh. ride On essaie de regarder en grand. Ouais. Je... Alors, ri dans sa forteresse de solitude. Non mais t'inquiète, euh, on a ri. Euh, après avoir <rire> compris, mais c'est parce que nous, euh, ça nous, ça nous prend du temps. Euh... La process. Ah ouais. bah ça c'est Miss euh, Traumerei. Donc c'était un, un truc de concert. Ah bon. C'est ça for clean eyes. En fait, c'est quand même assez systématique, hein, ces affiches. C'est-à-dire bah, dans, dans quel rapport systématique C'est toujours pareil. Ah, oui, c'est y y a, y a, des... C'est euh, pour ça qu'on appelle ça des affiches publicitaires aussi. Il y a des codes euh, très spécifiques euh, à la pub depuis très longtemps maintenant. 50 cents. Il y a des trucs pas mal. Hein. Euh, il hein. ouais, bah y a des ben illisibles aussi. Oui, il y a ça aussi. Il ouais. y a ça aussi, où l'accessibilité, euh, comme maintenant, euh, c'est Nick. <rire> Déjà, depuis. Depuis 1894. T'as vu, il la photo là, au-dessus au du truc. Voilà, voilà. De elle, je suppose. En, en costume de nymphe. Là, tu préfères la version nymph ou la... celle-ci Moi je préfère celle-là hein. Non celle-là elle est bien Oh celle-ci elle est bien aussi mmh. ah, Ok, bon on continue On met sur la frise aussi Oui. J'ai l'impression qu'on va aller vite aujourd'hui <rire> Alors euh, bah, bonne nuit hein, euh, ouais, c'était bien pense hein. Que, euh, Je pense qu'on peut, peut faire comme dans, euh, comme dans les streams où les gens dorment Comme on ça il peut... y a des streams où les gens dorment ah, c'est un peu comme ça que le stream a, a commencé. C'est les gens qui mangent tout seuls, ah oui. euh, qui voulaient être accompagnés. Euh... Pourquoi ça s'est pas mis ensemble Qu'est-ce qui se passe C'est le centre C'est centré là Ouais, mais c'est Ah, il y a que... du vide là ouais. oh, Quel enfer Bah non, il n'y en avait pas pour ça. Si, donc. si, si, si. c'est juste qu'on ne le voyait pas. Voilà, ouais, c'est mieux. Ah, merci. 1894, est Reed Oui. <rire> J'essaie de remplir les espaces de vide euh, sonores, sache-le. Peut-être que je ne devrais pas. Si, si. Si, si. Excusez-moi, j'ai entendu une fois la technique de le, le silence à la radio, c'est-à-dire l'interdiction du silence à la radio, qui n'est pas une bonne, euh, un, un bon truc à suivre hein, non plus. Mais euh, je pense que ça me, ça me, ça me, ça me, ça me stresse du coup de me dire que si tu fais plus de 4 secondes, les gens ils se disent il y a un truc bizarre qui se passe. Et, euh, et c'est vrai que tu vois, genre le. Tu la marge du moment où c'est un peu. Euh, pas gênant, mais au quart de le silence, tu vois. <rire> Ça, c'est intéressant à, à se renseigner de comment ça fonctionne. Bon, bah voilà. Je commence à avoir de l'impatience dans les genoux. Déjà J'adore Ouais, c'est vraiment bien. Là, je sens que mon corps, Ouah. il est à fond, là, tu as, vois. T'as tellement euh... envie de t'enfuir <rire> bah, En fait, il y, y a mon dos qui m'énerve, il y a mes jambes qui m'énervent, ça va être chaud. Ça va être... Euh... C'est bon, c'est bon. Sport. On enchaîne, on enchaîne. Pou, Hélène J'essaie d'aller le plus vite que pour, pour, pour, pour pouvoir te laisser partir. <rire> bon, allez, adieu. Ouais. <rire> Au bout de 5 secondes. <rire> je vous propose ce soir au lieu de faire le chronologie des femmes artistes qu'on fasse un petit jeu c'est à dire je <rire> sais pas non, mais genre... ça va finir genre en mode moi je vais faire quatre artistes en mode gros rush et de dire bon bah écoutez on va regarder euh... <rire> on va regarder quoi <rire> ça pas. aussi moi je, euh, moi je serais motivé en ce moment je me dis ouais ça serait bien de faire des euh, un petit euh, rappel de des, des documentaires sur le graffiti mais faut que je les retrouve euh, faire un petit un petit revival et après il y a des plein de trucs qui passent pas sur Twitch donc c'est un peu chiant. La vie. Euh, ou, entre autres des choses illégales et étrangement. Euh, voilà. Donc Ellen Sanders. Euh, sound Sound On dit Sanders, Sanders ah c'est bon comme ça qu'on dit en américain. On dit Sanders. Sanders. Ah okay. j'ai écrit n'importe quoi. <rire> j'ai collé n'importe quoi. J'ai fait un j'ai fait un repère de l'enfer. <rire> Avec un lien... Euh... Avec un lien dedans. Il n'y a rien qui va. Alors, Hélène Sanders, née en avril 1885 et morte en euh, juin... janvier, pardon. 1963. Ça va. C'était une peintre... C'est <rire> une peintre anglaise associée avait, euh, au mouvement euh, vorticiste. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi le vorticiste Je sais pas, puis on peut pas cliquer que tu. En plus on va nous expliquer je pense après. Est-ce que c'est pas un truc où les gens ils sont fans de Vortex Ouais. J'imagine bien un truc. Mm. Tu vois, c'est... Euh, ils ont vu... Euh, ils ont vu, euh, je sais pas... Je sais pas. Mm. Ok. La fille genre. Ouais. Un truc où il y a un Vortex. Ouais, ouais, d'accord. Ça a l'air long, hein, non Non, pas forcément. Oui, alors... Euh, Allez, en français, tu veux la Hélène Sanders... Voilà, je te la mets en version française, comme ça, c'est plus Merci. simple. Merci. Alors, euh, donc, c'était une, une artiste peintre britannique. Elle est née à, Ealing, euh, née à Ealing. Sanders a étudié à la Slade School of Fine Art de 1906 à 1907, puis à la Central School of Art and Design. Elle a exposé ses œuvres à l'exposition artistique du 20e siècle à, à la Whitechapel Gallery en 1914. Nous avons la première date, 1994. Je m'en rappelle. Puis en juillet, elle s'associe au mouvement du vorticisme. On s... Là, il y, y a une définition de vorticisme. Un mouvement artistique britannique du début du 20e siècle, s'épanouissant entre 1913 et 1915 et regroupant des plasticiens, des poètes et des théoriciens. Il est considéré comme le seul mouvement britannique significatif de cette période, et on nous explique à ce que c'est du coup. Ah, J'ai envie de tout le temps bailler. En même temps, on est en train de se faire des combos de baillage. Bouh, le terme Vortex bouh. fait allusion aux théories de Umberto Bocci Boccioni, affirmant que l'art trouve sa source dans le tourbillon. Ah bah voilà. Des émotions. Donc c'est vraiment la is Strange. Ouais. Voilà. Donc, elles s'associent au mouvement du vorticisme en signant leur manifeste dans le premier numéro de la revue Blast et en contribuant à, leurs expositions à leur exposition inaugurale. Elle a exposé avec le groupe de Londres en 1915 et à la Dory Gallery, euh, mais à partir de 1920, s'est détournée de l'avant-garde et a adopté un style plus figuratif en exposant plus tard avec la Holborn Heart Society. Une biographie parue en 1996, signée Brigitte Pépin, Pipine euh, comprend une introduction de Richard Koch qui dit les premières œuvres de Sanders ont acquis une place respectée dans des cercles expérimentaux d'avant-garde, ce qui rend cruel la relative indifférence montrée à son égard dans les années suivantes. Elle a enduré ce manque d'attention avec un grand stoïcisme et seule sa générosité naturelle lui a permis de ne pas succomber à l'aigreur. Pippin a mis à jour euh, un grand nombre d'informations, jusqu'alors inconnues, sur la vie et l'œuvre d'Hélène Sanders. Cependant, assez peu de choses sont encore connues sur elle, et sa notoriété artistique reste relativement circonscrite au Royaume-Uni. Saunders est morte à Holborn en London, en le 1er janvier 1965. <rire> okay. Mais il y avait plus de trucs en anglais. Hein. Ouais, bah on va revenir en anglais. Donc là, il part de Blast. Alors, attends. Euh... Tu peux parler de ça, ça commence ici. Mais au-dessus, il part... Non, mais tu peux revenir au début, à la limite. temps hein. Euh... Alors, ouais ouais ouais, elle va avoir un... donc quand elle était à la Central School of Art and Craft, elle a un entraînement plutôt technique, plus technique que celui de la Slate. Euh... En 1912, le travail de Sanders est reconnu comme euh, la... Re... oh. reconnaissable post impressionniste et en février, sa peinture Rocks North Devon a été acceptée par le Friday Club, un groupe, euh, un, une exposition de groupe qui a, été, qui a été montée par Vanessa Bell. Tu peux regarder si Vanessa Bell, elle est artiste est là. Euh, elle a exposé son travail à la galerie Barbazong et à la euh, Allied Artists Association. Euh, 1912, un hein, remarque qu'on a, parce que oui. si en février son, sa, sa peinture machin a été oui, acceptée, oui. 1912. Donc euh, Sanders a exposé à la, 20, à la 20th Century Art Exhibition à la Whitechapel Gallery, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, et c'était une des premières euh, artistes euh, british à travailler dans un style non figuratif. Donc après, il y a son association avec le vorticisme, ça on a vu. Euh... Donc elle et Jessica Dismore euh, étaient les seuls euh, membres femmes. Qu'on avait déjà vu. Ah ouais Comme ça. Euh, Donc voilà, et on nous dit que Sanders a été influencé à la fois par euh, la France et l'Allemagne. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a travaillé... Euh, dans le bureau de, du, de la censure, c'est ça Le, le ce gouvernement, gouvernement euh... des, des United Kingdom. Donc ensuite, elle expose avec le London Group en 1916. Et à partir de 1920, donc, elle se détache de l'avant-garde et adopte un style plus réaliste. Euh, en travaillant la nature morte, les paysages et les portraits. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'elle va exposer avec le Holborn Art Society. Malgré sa grande carrière, euh, moins de 200 euh, de, son, de ses travaux ont, en fait, sont actuellement reconnus. Euh, ok. Bon après on nous dit comment est died. Ah il a été died hein, gaz poisoning, c'est dur. Ouais, euh, non c'est charbon. C'est un, un accident de charbon, de, de gaz de charbon. Ah ouais, dur. Euh, ok. Bah voilà. Qu'un peu plus de choses sur euh, sa technique. Ah, une phrase qui ne perd pas son sens avec ou sans anglicisme. De quoi hein Bah J'imagine ce que t'as traduit. Ah. 1912 1912, deux ans tu sais avant que la guerre. Tu sais que ça fait même pas 45 minutes qu'on a commencé, on a déjà fait trois artistes <rire> Je te le dis. Hein. Ouais, mais c'est pas ma faute euh, si c'est bien. C'est beau. Bon. Bon. Alors, on va peut-être baisser, donc, du coup, l'heure les... <rire> à une heure, aujourd'hui Bah... Franchement, euh... Non, mais si, es, si on est fatigué, Moi on je suis de toute façon, on va pas se sortir, cadeau, hein. Cadeau, hein. On va pas sortir, on fait le 1912, euh, euh, on fait peut-être une de plus parce qu'on va en faire quatre, comme d'habitude. Mm -hmm. Si c'est plus court, c'est pas grave. Hein. Là, on est tombé que sur des artistes qu'on trouve direct, donc, euh, Bah oui, c'est ça. puis avec des pages pas longues. Ce qui est déjà euh, euh, rare. On va regarder le travail... Tadisman, elle est là. Ah, bon ah est... oui. Ah oui. Elle fait partie de l'avant-garde, elle fait partie de l'avant-garde. Oui, je vois la blague. Les deux. Les deux. Euh... Petit jeu de mots... Euh... Est-ce Est que c'est un jeu de mots ou... ou euh... Comment ça s'appelle euh... Un Une jeu de langue. <rire> un jeu de langue, comment ça s'appelle Une cutreputerie. Une... Un... Il y a un terme français pour dire quand tu joues avec les mots comme ça une hyperbole, une... une métaphore. Non, mais tu vas dire tout une... une inférence, une quoi Inférence, je sais pas ce que c'est, mais c'est quoi une contrepétrie Les deux mots veulent dire la même chose et la sonorité est la même. Je me rappelle plus juste que c'est. Mais c'est pas grave, on, va, on, est pas, on fait pas des, des cours de français, enfin nous on fait pas des cours de français, ce serait bien d'en faire des cours de français. Hein. Ah eh, contrepétrie, interversion des lettres ou des syllabes d'un ensemble de mots produisant un sens burlesque. Oui mais c'est pas un sens burlesque, ça veut dire la même chose. Ouais une contrepétrie c'est euh, euh... femme folle à la messe euh, oui, et femme ça. molle à la fesse. Oui c'est ça. C'est nul. C est, c est... Oui non mais c'est oui, <rire> mais c'est toi qui as essayé de chercher. <rire> Je, je le précise comme ça. Attends, tu moi fatigué. je Tu es fatigué, ne fais pas de recherches, Nibler. Moi je si veux tu savoir. fais des recherches, je sais les genres de, de, de recherches que tu fais. <rire> S'il te plaît. C'est faux. C'est faux. Euh, une litote. Bah, voilà, la die coule par exemple. Ah, c'est peut-être une, une, une... Comment on t'a dit Une litote. Une litote, une litote. oui, c'est possible que ça soit. Non, euh, dire moins pour en laisser euh, entendre davantage. Euh, un oxymore. Qui vient rapprocher deux termes. Que leur sens devrait éloigner dans une formule en apparence contradictoire, comme une obscure clarté. Oh, je vais pas la chercher ta contre-prêtrie là. la jeune fille revint de la ferme, pleine d'espoir jusqu'au pont du Jura. Ça, ça pue le caca. <rire> ça pue le caca, je t'avoue. Euh, comment dire <rire> Comment dire Waouh une allitération, c'est une répétition d'une ou plusieurs consonnes. Oui, c'est plus. Alors, non, c'est pas vraiment ça. Par contraste avec l'assonance. Oui, c'est comme euh, moi-président, base... moi-président, c'est une allitération. Ouais. C'est le truc de Hollande qui a fait. Ouais. Et l'assonance qui se base sur une répétition de voyelles. C'est trop dur. Pourquoi ils ont inventé tout ça La par paronomase. Ah, bah, c'est ça Du fait de son pouvoir fortement accrocheur. Ce jeu de mots reposant sur les ressemblances graphiques et phonétiques est très souvent utilisé dans des énoncés qui ont vocation à être courts tout en étant efficaces. Exemple de paro de paronomase. Euh... J'ai trouvé le dictionnaire des signatures d'artistes ici Attends Non, c'est pas ça. Regarde, regarde, Nibbler. J'ai trouvé la, le dictionnaire des signatures d'artistes. Des signatures hein. Waouh Tellement bien! Bon, je suis désolé, mais il n'y a pas hein, ce que vous cherchez, donc euh, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, et euh, la phrase. Euh... Non, ouais. moi, non, non, non, ne cherche pas, ne cherche pas. Mais je non, veux savoir, non, moi! Non. <rire> tu l'as fait ou pas? Mais non, mais il ne faut pas la faire, <rire> euh, c'est pas l'heure, moi je veux pas, je vais aller, aller dormir dans ma vie. Euh, Interverti. Non, mais je sais, je sais ce que ça va donner. Non. <rire> je ne veux pas savoir. Ok, j'ai compris, c'est bon. Je ne veux pas savoir. Je veux rester naïf. <rire> ça va, c'est pas ouf. Hein. Je, je veux rester naïf, quand même. Non, on fait pas haut de Moi, je l'ai fait dans ma tête. C'est bon, j'ai compris. Moi, je l'ai vu. Je, je savais que ça puait le caca. Je, ça, c'est direct. Tu vois. Allez. Voilà, hop. Une affichiste, Alice russel Goleni, qu'on a eu comme ref tout à l'heure. Donc on l'a lit maintenant Bah parce qu'elle était dans les... dans la suite, justement, hein. figure-toi. Tribbing. Alors, Alice Russell, Glenny 1858-1924... Ah, tu vas faire une comédie musicale, de cette... Et tu es de peintre Non. Ouah. Une peintre et affichiste américaine. Il en faut peu. Il en faut peu. Euh, son parcours. Elle est née à Détroit, dans une famille établie dans le New Hampshire depuis plus d'un siècle. Alice Russer-Glenny s'installe à Buffalo, New York, pour pratiquer la peinture, fresques, portraits et produire des affiches culturelles. Elle signe ARG et fait partie de la Haute Société. Euh, elle est, avec sa compatriote Ethel Reed, l'une des rares femmes affichistes de cette fin du 19e siècle et très militante. Elle participe à de nombreux événements réunissant des femmes artistes américaines. Et je t'attends pour euh, continuer... Euh, elle réalise en 1895 une fresque pour l'une des salles du 20th Century Club de Buffalo, un bâtiment qui est construit par la film Green and Weeks, toujours visible. La salle en question fut rebaptisée Alice Russell Glennie Room. Ce club féministe dédié aux arts, dont elle fut la présidente de 1899 à 1900, est le deuxième fondé aux États-Unis.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 Clé qui était venue visiter l'exposition. Elle préside la Société des artistes de Buffalo en 1893, 1894 et 1903-1904. En 1880, elle épousa John Clark Glenny, euh, le couple de filles. Dans sa sélection d'affiches, nous avons Woman's Edition Buffalo Courier, reproduit dans Les Maîtres de l'affiche, Uh, Buffalo Fine Art Academy and Society of Artists Exhibition et The Coal arp Guide Music and at the Pan-American Exposition Voilà euh, J'espère que c'était clair pour vous et oui mais alors, du coup encore, je rien ri en encore une page Wikipédia courte mmh. mais avec la date encore Oui J'ai tout lu mais j'ai rien compris Parce que je me suis étirée en même temps donc je, je sais pas ce que j'ai lu en fait bah euh, que, faisait, que faisait partie d'un de, des groupes qu'elle est plutôt connue dès le début et euh, bah y a la... on peut mettre la fresque en 1895 que oui c'est ça mais c'est ce que j'allais dire ah, pardon, mais que j'étais en train tu, tu je t'étais en train de te parler de, de la page en fait mais si t'as pas envie que je te rappelle c'est pas grave hein. OK OK bon bah voilà on a, on a fini le travail hein, on peut y aller hein. <rire> salut une heure pile <rire> Allez fini J'aime bien les Parapétrie aussi. Les, les parapétries, ouais, c'est bien. Le marouillé est habilité par les Non, mais. <rire> Cherche pas <rire> Cherche pas C'est pas l'heure Nibler, tu, peux, tu te <rire> perds <rire> <rire> Mais je sais pas, j'essaie de suivre moi. 1895, une fresque pour l'une des celles du 20th Century Club de Buffalo. Ah non, mais attendez, j'ai déjà caché alors qu'on doit regarder les heures. Ah là là. Euh... Ah, je suis désolé, hein, mais là je suis vraiment. Euh, non, mais on oui, est allé vite. De... C'est magnifique. Moi je trouve qu'une euh, heure pile, 4 artistes, 4 dates, efficace aujourd'hui. Ah, d'accord. Ok, c'est nul. Il <rire> était content. Et donc, je t'ai dit de pas te perdre. En fait, je comprends pas pourquoi tu veux essayer. Il <rire> n'y a rien à essayer en plus, fait, a Et c'est marrant parce que ça, je l'ai déjà vu. On a déjà vu en fait, mais je crois qu'on l'a trouvé parce qu'il y avait une, une artiste qui avait sa, son œuvre dans une autre page. Mm. C'est assez audacieux d'avoir fait tomber le collier sur les lettres. Enfin, tu vois, oui. qu'on lise pas bien le. Ouais, je parle d'audace comme ça, gratuitement. Ouais, ouais, mais je cherchais l'audacity. Euh, audacity. audacity. <rire> je cherchais l'audacity, le jeu, le, le, jeu le, le logiciel, bien sûr. Euh, voilà. L'audacity. Mais on dit pas Audacity, Audace en anglais. Si. Ah ouais, Odyssey non? Odyssey. Alors t'aimes le style, bah, c'est c'est c'est de l'arnaud hein, comme style. Ah, c'est pas Odyssey, Odyssey. Non c'est Odyssey. What? The... Odyssey? <rire> t'as vu avec l'accent, t'as vu? C'est magnifique. Avec la bouche. <rire> Sur toute ta tête. <rire> c'est très bien comment je fais les, les têtes. Hein. <rire> bon c'est que la mère. Les maîtres de la fiche. Mais c'est pas elle forcément. Ça va bien, mais on ne voit pas en grand. Je vais agrandir. Madame, arrêtez de lécher le canapé. <rire> mais oui, j'avoue. Mais tu fais quoi Nina Ah non mais c'est le bout de sa queue. <rire> <rire> elle dit, euh, elle est en train de lécher le canapé, mais a rien qui va aujourd'hui. <rire> aïe aïe aïe. <rire> elle nous a trop mal regardé, genre bah non. Euh, ah bah non, je suis non, en, train euh, je en train de lécher ma queue, excuse-moi. Arrête de me juger. Wow. Pierre chat de tous les temps. Hein. C'est une ode à City. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Pourquoi euh, j'ai zoomé autant hein Vous me le direz. 1895, c'est ça Oui, là. Avec... Clémentine-Hélène Dufaux, Marguerite Delorme et Marguerite macdonald mackintosh Margaret McDonald McIntosh c'est pas la même. McDonald, elle est à côté, l'autre, tu vois. Oui, mais je veux dire, c'est sa sœur Margaret. Voilà, elles sont à la même, à la même hauteur, maintenant. Margaret, c'est la sœur de Francis. Bah en fait, quand on va faire notre récapitulatif, voilà toutes les femmes <rire> qu'on a fait. <rire> <rire> elles sont là <rire> On a les fait a deux une ans, en 1700, je crois. On n'a pas fait de 1700 aujourd'hui Bah non. Oui c'est vrai. Alors, ah euh, euh, oui, bah c'est vrai que là, sur le coup, un peu trop de McDonald's, ouais, j'avoue. Après, bon, c'est un nom, là la base. La fatigue... Bon, voilà. Et tout ça en 1h10, moins beau. 10 minutes, ça veut dire 1h pile, bravo. <rire> bravo euh, nibler <rire> Je pense qu'on peut aller dormir. <rire> Allons, j'en veux plus. Salut <rire> C'était cool non, mais. Waouh! Là, on est... moi, je suis au bout de ma vie, hein, franchement. Non, mais quand, as pas... quand ton corps, il, il est euh, pas euh, bien. Ouais, est... Non, mais là, c'est, là, je suis pas prêt, moi. My body is not ready. Euh... On, va... on va raider, hein. je vous le dis direct. Ou voilà. alors, on va raider. Mais par contre. Euh... Euh... Comment vous dire? Oui, donc dimanche, il n'y aura pas le chip stream, déjà. Ça, ça, on peut en parler. Euh, du coup, il y aura peut-être un truc euh, vendredi, après midi samedi. Ouais, peut-être samedi après midi tu pourras faire un truc. Ou à partir de la matinée, je fais comme tous les streamers, tu vois, je commence à, 11, à 10 h 20 heures. À 10h, je finis vers euh, 20, ouais, 19h30. <rire> Bien sûr. Je, fais, euh, je joue à Céleste, pour ne citer personne, qui joue pendant trop longtemps. Euh... C'est quoi Céleste c'est le jeu que une belle fait en ce moment en faisant des 10 heures de live. Wouah. J'espère qu'il y a des pauses pipi et des pauses étirements dans ces, dans ces lives. Non Quand je même. crois pas. Quand même. Il a fini le jeu en stream. En juste 6 heures de plus. Qui bah, c'est ce qu'il a dit. J'ai ah, fini le fini, jeu hors stream. J ai, j ai... Arrête. Non mais en plus le pire c'est ça, c'est que tu, tu, tu fais 10 heures de stream pour montrer qu'en fait tu n'y arrives pas, et en 6 heures tu finis en dehors du stream. Parce que c'était pas très intéressant, n'importe quoi. C'était le jeu <rire> où t'arrêtais pas de perdre Oui, c'était Céleste, c'est le Die the try donc oui c'est ça. C'est tu meurs et tu... Euh, tu... Hmm. Non mais 6 heures pour finir 3 levels, oui. Non mais faut faut <rire> ça c'est vrai, ça. <rire> ça c'est vrai, j'ai vu. Euh, I was here. Euh, bah écoutez, on va on va raid, Je vais checker vite fait. Qui y a euh, On a fait le stream le plus long le plus de toute notre carrière de streamer ouais. Pourquoi Alors attends, j'arrive pas à lire. Pourquoi y a pas raid Ah oui, si. Du coup, j'ai pensé en stream sur un nouveau jeu ce week-end. Ah, ah, ah... Euh... Ouais. Bah moi, je vais essayer de continuer de tunique, mais bon, s'il si, euh, si me nique euh, tout le temps, euh, ça me fatigue un peu, tu vois. Je fais la blague, hein, parce que je la fais pas pendant tunique. <rire> je me <'en> retiens. <rire> je me retiens de ouf. Donc voilà. Euh, mais je me fais niquer la tête à chaque fois, quoi. Euh, C'est pas cool. Bon, on a fini, c'était cool, mais je ne sais pas qui est euh, en live, donc je vais regarder. Euh... Tout euh... à l'heure il y avait ah, ben, il y a Bichette qui vient d'arriver mais on va checker euh, ce qui se passe parce qu'en fait il faut que un... moi je vais pouvoir suivre que du contenu qui... qui ne soit pas trop actif et qui ne demande pas beaucoup d'interaction. Euh, voilà. Je sais qu'il y a l'anti-stream qui fait euh, le Télécagoul. Oui pas bah oui, moi, bah, non, je, je... facilement hein, J'ai je... Je... le rire facile, surtout quand on parle de jeux vidéo qu'on n'arrive pas à finir. Ah, il y a peut-être. Euh, Afro est toujours sur le, sur le, le road to partenaire, je pense. Donc on va peut-être aller là-bas. Hein. Histoire de donner du soutien. Je mm -hmm. pense que ça peut être cool. T'en penses quoi Ouais, allez. Après, on a pas grand monde à envoyer, mais ça fait un host quoi. C'est bien. Bah ouais, On fait ça. On host pour la fin de la soirée. Hein. Parce que bon, Afro, Afro Gameuse partenaire, ça, ça donne quand même un peu du rêve. Hein. J'ai envie de dire. Allez. C'est Humankind avec le nouveau DLC. Humankind, c'est... Euh, en fait, on est une sorte de, de, de peuple euh, dans une terre... Euh, antique, si on peut dire, parce que c'est la terre antique, le monde, qui était mmh. à l'ancienne. Et il euh, y a le peuple de, de, de l'humanité qui arrive. Et, euh, et en fait, vous, vous pouvez vous déplacer, euh, trouver un lieu pour pouvoir habiter, et après, c'est de la gestion, etc. Donc moi, je voulais le récupérer pour, pour, pour y jouer. Mais j'ai appris que le DLC qui était sorti était spécifiquement Afrique-centré. D'accord. Ce qui veut dire que le peuple Afrique, ou des Afriques plutôt, euh, n'était pas présent dès le début. Bah non. Je me pose la question du coup de rapport à l'humanité de ce jeu. Mais on va, on va voir, je vous invite à aller voir. C'est une sorte de civilisation en effet, euh, mais c'est peut-être un peu plus intéressant. Oui, c'est le, de, de, de le, le concurrent de Civilisation, parce que Civilisation a fait que de la merde pendant un moment quand même. Hein. Euh, je, petite, petite pensée à Civilisation sur console, euh, chose qui n'aurait jamais dû exister. Mm. Euh, voilà, voilà. Bon, bah merci euh, Raving Bell d'être oui, resté avec nous. Oui, merci d'avoir été avec nous, c'est cool. Allez voir Raving Bell sur ses, ses 66 heures de, de stream, euh, sur ses 666 heures de stream sur Céleste, euh, bien entendu. Euh, nous, euh, on se retrouve euh, bah incessamment souper Mais ça va être sans doute à, à, à l'arrache Donc je pourrais me permettre de ne pas jouer à tunique non plus Oui euh, Voilà euh, Et des cœurs On, on essaiera d'être là plus longtemps euh, la prochaine fois Ouais, voilà Ah, il y a Ninou qui vient dire ouais, mais au mais revoir Au euh, revoir au revoir le, le chat Il y a Ninou Tu dis au revoir Ninou et au revoir Ninou Je ne pas elle veut pas dire au revoir. Ah oh, oh, mais elle a mis un coup de patte mm -hmm. par contre. Enfin, salut! Salut! <rire>